Bonjour les amis, vous avez peut-être constaté que je n'ai pas fait énormément de vidéos de bourse ces temps ci et la raison est très simple, vous savez que j'ai aussi une deuxième activité ici à Tenerife qui consiste à, à me consacrer à aider des, des Français essentiellement et des Belges à acheter des biens ici à Tenerife. Tenerife aux îles Canaries où je vis depuis bientôt 27 ans, 27 ans cet été. Donc je m'occupe, je suis agent immobilier également, c'est une de, de mes activités ici. J'ai choisi cette activité pour ne pas être tous les jours en permanence devant mes écrans d'ordinateur à faire du trading. Et euh, donc si je n'ai pas eu énormément de temps pour faire des vidéos consacrées au trading, c'est que je suis en train de vendre mon sixième appartement ce mois-ci à des Français. Et j'ai encore d'autres contacts. Je ne sais donc pas combien d'appartements je vais vendre ce mois-ci, mais c'est évidemment un record pour moi. Euh, tous les jours, j'ai des gens qui me contactent, euh, qui veulent quitter la France, qui ne supportent plus l'insécurité. On voit les prix euh, des matières euh, premières qui flambent, la nourriture qui flambe, les salaires qui ne montent pas. Donc euh, le coût de la vie est bien, bien moins élevé ici et actuellement on paye le, le litre d'essence à peu près à 1,02€ alors qu'en France et Belgique il a dépassé les 2 euros et tout ici à ce niveau-là est beaucoup moins cher qu'en France et en Belgique. Quand je vois le journal télévisé belge cette semaine, j'ai vu une dame qui a une, une retraite de 1500 euros et elle doit payer 600 euros tous les mois de gaz et électricité. Donc c'est totalement intenable, je ne sais pas où on va aller mais en tout cas ce n'est pas, pas joyeux pour les gens qui vivent, qui vivent donc en France et en Belgique. Euh, donc si vous regardez ma chaîne consacrée à l'immobilier vous verrez que la vie ici c'est le paradis à côté, à côté de l'enfer de la France et de la Belgique. Alors peut-être que vous êtes très heureux de vivre en France et en Belgique, mais je peux vous dire que s'il si y a beaucoup de gens qui me contactent pour acheter ici à Tenerife, c'est probablement qu'il y a quand même un malaise en France et en Belgique. En tout cas c'est mon impression et c'est celle des gens qui viennent investir ici. L'immobilier à Tenerife est encore abordable, les appartements que je vends en ce moment aussi entre 100 000 et 200 000 euros. Et beaucoup de gens euh, prennent la décision d'investir ici parce que laisser son argent sur les comptes euh, euh, en France et en Belgique c'est quand même très risqué. On ne sait pas au niveau politique euh, si à un moment donné ils ne vont pas décider de ponctionner sur l'épargne ou mettre un impôt sur l'épargne. En tout cas laisser plus de 100 000 euros euh, sur un compte euh, aujourd'hui ce n'est pas prudent du tout donc il vaut mieux investir dans la pierre. Et particulièrement à Tenerife oui. puisque c'est l'endroit où on a le meilleur climat du monde selon beaucoup de personnes qui ont voyagé et qui me, qui me contactent à ce sujet. Donc Tenerife, les îles Canaries, il y a beaucoup de Français qui ignorent où ça se trouve donc on se trouve au large des côtes du Sahara euh, mais euh, on est dans l'Atlantique, l'océan Atlantique. L on est à peu près à 3h30-4h de la France et de la Belgique mais on a un climat extraordinaire. On fait partie de l'Europe puisqu'on fait partie de, de l'Espagne. Il n'y a pas de TVA ici, on est hors zone TVA, il y a juste une taxe locale de 7% qui est ligique. mais bon il y a une douceur de vivre, un plaisir de vivre ici qui est incomparable comparé à ce qu'on connaît actuellement. En Belgique, en France et euh, comme me disait un, un couple de personnes âgées qui étaient ici en vacances à Tenerife, il y a peu de chances pour qu'une bombe atomique tombe ici à, à Tenerife. Bon j'espère quand même que ça n'arrivera pas en, en Europe mais euh, les tensions euh, font que ce n'est pas, pas joyeux donc euh, sur le continent. Alors euh, bien sûr quand on voit ce qui se passe au niveau politique donc les, les actions de, des états européens de l'OTAN face à la Russie ben on voit bien que les sanctions euh, elles n'ont aucun effet sur la Russie. L'économie russe se porte très bien, ils font du business avec, euh, avec la Chine, ils n'ont aucun besoin de l'Europe pour ça. Le rouble, le rouble se porte merveilleusement bien contrairement à l'euro qui lui est en train de chuter aussi bien vis-à-vis -vis du rouble que vis-à-vis -vis du dollar. On risque d'arriver à une récession en, une récession en, en Europe donc ça c'est assez catastrophique si ça arrive. C'est-à-dire que vous allez vous, vous, vous appauvrir, ça va être assez pénible, on voit bien le, tout le pain, l'huile, les pâtes, tout augmente. Donc la classe moyenne risque de disparaître et il n'y aura plus que les très riches et les très pauvres. Et au niveau de la bourse et eh bien on voit bien que ce n'est pas, pas joyeux non plus et les gens qui ont investi dans le Bitcoin, les crypto-monnaies eh bien ils s'en mordent les doigts maintenant parce qu'ils ont perdu énormément, ils espéraient que ça monte et, et tout est en train de chuter dans la bourse. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Vous savez que moi ça fait quand même des années que, que je dis que si vous voulez investir en bourse il ne faut pas investir à long terme, il faut investir à très court terme donc faire du scalping. Si vous regardez ma chaîne YouTube donc ça fait longtemps que je vous dis de, de vous focaliser sur le scalping et pas sur du long terme, des investissements à long terme parce que comme on voit ici donc on a le CAC 40, vous voyez une, une grosse chute du CAC 40 avec des petites corrections techniques ici mais on ne sait pas où ça va aller si on regarde sur le marché américain le S&P 500. Donc on va voir ça, ben vous voyez également ici, vous voyez la forte chute qu'on a ici ne sait pas si ça va continuer à acheter ou ça va continuer à monter. Donc il y a des gens qui vont vous dire, des analystes qui vont vous dire oui ce n'est pas le moment il faut attendre encore puis si c'est le moment euh, il, faut, il faut acheter maintenant. Résultat euh, vous ne savez pas quoi faire et personne n'a une boule de cristal, ni les analystes ni moi je ne peux vous dire ce qui va se passer dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. Par contre, Demain matin je pourrai vous dire quelle est la grosse probabilité de ce que va faire le marché dans la journée demain. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de faire euh, du scalping parce qu'on peut à très court terme savoir ce qui va se passer et anticiper. Si le marché part dans, un, dans le mauvais sens au moment où vous ouvrez une position et eh bien vous coupez directement votre position. Mais si vous gardez une position acheteuse maintenant par exemple imaginons que vous achetez le SP500 bien vous allez attendre, vous allez vous dire oui bon ça fait un jour que je perds, mais je vais encore attendre une journée de plus ou une semaine de plus et votre, votre investissement il risque de, de devenir catastrophique. Donc vous voyez qu'actuellement ce n'est certainement pas la bonne chose à faire. Si vous, vous voulez vraiment investir en bourse, bon, vous pouvez le faire, mais euh, c'est peut-être mieux d'attendre ou en tout cas si vous le faites, moi je vous dis investissez à court terme. Parce qu'à court terme on peut réellement gagner de l'argent tous les jours. Alors si on regarde ici par exemple, on est sur le, sur le DAX. Je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, donc on était ici sur le DAX, on voyait un canal baissier ici et que probablement quand le marché allait arriver ici, il y aurait une... Retournement comme on a eu trois fois ici, vous voyez. Alors, ici il y a eu un retournement effectivement, mais il y a eu quand même une recorrection ici. Il a cassé le canal avant de redescendre. Donc, vous voyez, moi j'ai pas une boule de cristal, je peux pas vous garantir de ce que va faire le marché euh, sur un jour ou deux. Ici, on est vraiment sur des bougies de un jour, donc il y c'est impossible de vous garantir ce qui va se passer. Donc, l'intérêt c'est de d'aller sur des unités de temps plus petites. Là vous voyez et lorsqu'on trade donc on fait du scalping et eh bien vous voyez ici on est sur des bougies 15 minutes, sur des bougies 5 minutes, sur des bougies 1 minute. Donc là on sait vraiment trader et si vous, si vous tradez dans le mauvais sens ben vous avez une réaction immédiate, vous voyez que ça part dans le mauvais sens. Vous pouvez couper votre position et vous orienter, euh, prendre un trade dans l'autre sens. Donc vous voyez comme c'est beaucoup plus clair sur le 1 minute alors que si vous attendez pendant des heures ou des jours et eh bien vous risquez de perdre énormément d'argent. Donc c'est pour cela qu'il me semble raisonnable de ne pas trader à long terme en ce moment. N'écoutez pas les analystes qui vont vous dire quelque chose et puis quelques jours après ils vont vous dire mais ça s'est pas passé ce que j'ai prédit. Parce que ceci ou parce que cela. Donc ça sert absolument, vous allez perdre votre temps et votre argent à écouter les analyses. Donc ce que vous devez faire c'est apprendre vous-même à trader à court terme, à vous former au scalping, suivez des formations au scalping, suivez les formations de bons traders, essayez de savoir quels sont les bons traders ou suivez une de mes formations et vous verrez que réellement ça fonctionne. Le trading à court terme euh, c'est quelque chose que je fais depuis des années maintenant donc il euh, y a vraiment des solutions pour gagner en bourse mais il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est pour ça que moi euh, donc j'ai plusieurs activités pour le moment. Bon l'immobilier ça me semble quelque chose d'intéressant si vous avez 100 000 euros ou plus à investir. Donc venez voir à Tenerife ou contactez-moi et je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe ici. Si vous venez 15 jours ici à Tenerife on peut très bien faire une opération d'achat et vous repartez avec la clé de votre appartement. Vous ne perdrez pas de l'argent comme ce que beaucoup de gens risquent de faire en laissant leur épargne à la banque. Donc euh, là vous risquez sur un an de perdre 10 ou 20% de la valeur de votre argent si vous laissez euh, votre épargne à la banque. Il vaut mieux investir dans la pierre mais actuellement en France et en Belgique ça coûte euh, très cher, l'immobilier a fort monté alors qu'ici à Tenerife ben, il y a encore moyen de trouver des biens à 100 000 euros, 200 000 euros ou plus bien sûr. Hein. Donc il n'y a pas de limite, il y a des biens à 10 millions ici aussi et c'est une autre qualité de vie euh, bien sûr ici vous pouvez, il y a des gens qui ont besoin de louer donc vous pouvez bien sûr trouver des, des, des biens à louer et des rendements euh, tout à fait intéressants entre 5 et 10% alors que ce que vous avez actuellement à la banque c'est plutôt des rendements euh, négatifs et donc vous risquez de perdre beaucoup d'argent en laissant votre argent à la banque. Et les crypto-monnaies ben, vous voyez euh, ce qui s'est passé donc, euh, le Bitcoin et les autres, les autres crypto-monnaies ont chuté fortement vous voyez. Donc c'est assez catastrophique pour les gens qui ont, qui ont investi dans les crypto-monnaies et même sur d'autres actions si on regarde Amazon par exemple. Donc euh, là aussi, on pouvait se dire, euh, bon, avec le confinement et tout, euh, c'était une, une valeur sûre. Euh, ben vous voyez ce qui s'est passé. Donc la chute d'Amazon, euh, assez, euh, assez spectaculaire. Donc on a également euh, d'autres actions qui ont, qui ont fortement chuté. Donc euh, ce qu'on pensait, regardez Netflix ici. Vous voyez, c'est assez catastrophique. Donc Netflix on pensait que les gens allaient continuer à regarder beaucoup de films et eh bien oui mais il y en a beaucoup qui ont coupé, coupé leurs abonnements et la chute de l'action donc vu le coût de la vie actuellement qui monte et eh bien les gens évitent de dépenser leur argent dans des abonnements onéreux. Ou... Donc il y a des choix à faire, à un moment donné il faut choisir entre manger, entre se soigner. Et regarder des films à la TV. Donc c'est une situation très très difficile actuellement mais vous voyez qu'en bourse vous ne pouvez pas vous fier sur des valeurs qui étaient, euh, qui étaient intéressantes euh, il y a quelque temps et on pouvait s'imaginer que ça allait continuer mais non. Donc la bourse c'est pas quelque chose, c'est pas une valeur sûre à long terme, ça peut l'être pendant une certaine période mais en très peu de temps ça peut, ça peut chuter euh, très très vite. Donc le trading c'est intéressant, c'est quelque chose que je fais et que je vous conseille de faire mais à court terme ne faites pas du trading à long terme parce que c'est jouer à la loterie et jouer en prenant quand même de gros risques. Donc il vaut mieux euh, investir par exemple dans l'immobilier ici à Tenerife et consacrer de l'argent à la bourse mais euh, à court terme en apprenant à trader donc en faisant du scalping à ce moment-là. Oui, oui, là vous pourrez gagner tous les jours et même si vous avez un jour ou deux de pertes en scalping et, mais que vous avez derrière 8 jours de, de gains sur 10 et bien vous voyez que c'est tout à fait rentable. Mais aujourd'hui mettre de l'argent en bourse et ne plus vous en occuper, vous ne pouvez plus faire ça, vous, vous risquez de perdre toute votre épargne si vous avez beaucoup d'argent investi en bourse. Donc je pense que c'est assez évident de voir ça actuellement. Donc on a, on a des valeurs qui sont, qui sont bien, bien trop volatiles pour le moment et des crypto-monnaies donc ce n'est pas non plus quelque chose sur lequel on peut, on peut se fier. Qu'est-ce qui va se passer ben on sait pas, on ne sait pas. Est-ce que ça va continuer à chuter Est-ce que ça va disparaître le bitcoin Mais si vous vous dites c'est le moment d'acheter parce que c'est parce que bas comme beaucoup de gens disent, ben peut-être qu'ils auront raison mais peut-être qu'ils auront tort. Et à ce moment-là, ben, vous perdez votre argent. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous souhaitez. Je vous invite donc à être très prudent, à réfléchir à, à ce que je vous dis. Et si vous êtes intéressé par la bourse, eh bien euh, regardez mes formations, regardez ce que moi je propose. Et là vous pourrez investir de manière intelligente et prudente. Mais il est clair que les décisions que vous devez prendre maintenant sont importantes. Ne laissez pas votre argent à la banque, investissez de manière intelligente en bourse parce que quand les marchés euh, bougent comme cela c'est très intéressant. On peut très bien gagner quand un marché chute mais euh, il faut savoir comment le faire. Donc c'est là, là tout l'intérêt d'avoir une manière euh, euh, efficace de, de trader à court terme. Donc là c'est clair qu'actuellement vous ne pouvez pas vous permettre de trader à long terme d'investir en bourse en vous disant ça va remonter ou en vous disant ça va continuer à chuter. C'est bien bien bien trop dangereux. Voilà j'espère que mes conseils vous aideront en tout cas à faire les, les bons choix, les bons investissements. Donc euh, si vous aimez ma vidéo faites-le moi savoir. Donc mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et euh, regardez mes autres vidéos partager ma vidéo ça m'aidera également à faire connaître ma chaîne YouTube et à donner des bons conseils. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube immobilier. Donc je pense que si beaucoup de gens investissent dans l'immobilier et me contactent en ce moment c'est que ce que je dis n'est peut-être pas insensé donc pour beaucoup de personnes. Donc à vous de voir, à vous de prendre la décision, vous pouvez me contacter. Si vous êtes intéressé par l'immobilier ou si vous êtes intéressé par une formation euh, au scalping. Donc j'ai des formations au scalping, j'ai des formations euh, diverses sur, euh, sur mes sites. Donc vous trouverez le lien en dessous de, de cette vidéo et bon j'espère que, que mes conseils vous seront utiles. Donc je vous dis à très bientôt, je ne sais pas combien de vidéos je vais encore pouvoir faire euh, ces jours-ci parce que j'ai beaucoup beaucoup de travail avec euh, l'immobilier même si on fait des opérations euh, rapidement ici. Bon bah, il faut quand même euh, que je réponde aux personnes, que je trouve le bien qui correspond à ce qu'ils cherchent, qu'on qu aille le visiter ou que j'aille moi-même sur place pour faire euh, un appel vidéo pour montrer euh, ce qu'il ce que est possible d'acheter ici. Cas, je pense que Tenerife est une très bonne destination pour investir en ce moment. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.